Bienvenue dans Centre de Ressources en air Le premier numéro de cette émission se déroule à Angers, dans les locaux de l'association départementale des Francas du Maine-et-Loire. J'y retrouve Larissa, ainsi qu'un certain nombre de salariés, d'enseignants, d'animateurs et d'animatrices, d'adhérents collectifs, qui se réunissent à l'occasion du groupe de travail handicap et accueil d'enfants particuliers. Je vous propose à travers ce visionnage, de suivre leurs réflexions d'une grande richesse éducative. Donc moi je m'appelle Stéphane Gachet, je suis professeur des écoles spécialisées et euh, mon lien avec euh, le, le handicap, la société inclusive, c'est que je travaille à mi-temps pour le centre ressources autisme, je suis détaché de l'éducation nationale et sur un autre mi-temps, sur un pôle ressources situation complexe qui dépassent le cadre du handicap, mais euh, en tout cas qui, euh, ça vient mordre un petit peu sur, sur le champ du handicap, souvent, euh, avec des enfants qui ne sont, qui, qui sont pas faciles à gérer, voilà, pour les équipes euh, enseignantes, mais pas que, hein, succinctement. Oui. Euh, Maëlle donc moi je suis référente périscolaire euh et référente Handicap pour la Mairie des Comtés et j'ai longtemps euh, travaillé à l'association Espérance euh, qui est une association qui, qui est pour les personnes en situation de handicap euh, mental adulte donc j'ai travaillé au Géme Autisme Asperger donc avec des outils Asperger au, au, sur des séjours adaptés euh, en lien avec les ESAT avec des ateliers euh, plus pour créer de l'autonomie pour ces personnes-là donc euh, sous des ateliers de cuisine euh, comment gérer son argent, euh, voilà. Et euh, je sais aussi, je suis une troupe de danse composée que de trisomiques et de personnes. Enfin, atteintes de thèse. Je suis Larissa Robert, je suis coordinatrice enfance jeunesse pour euh, la commune de Soulaine-sur-Auban. Je suis mise à disposition par l'IFRANCA. Et euh, très concrètement, sur le terrain. Euh, euh, et avec les équipes d'animation, on, euh, enfin, on a été confronté en fait, euh, à des enfants qui de plus en plus euh, avaient soit des, des comportements particuliers euh, qui peuvent euh, mettre en souffrance les équipes d'animation, soit être euh, confrontés à l'inclusion d'enfants porteurs de handicap. Et là conjointement avec les équipes d'enseignants met des choses en place et on a des enfants qui fréquentent les temps périscolaires et de la même façon on peut se sentir aussi à des moments un peu démunis face à tout ça et donc voilà l'idée c'était de pouvoir créer cette, ce groupe technique pour trouver des outils ou les créer et, et outiller justement euh, les équipes d'animation sur le terrain pour euh, qu'ils puissent faire face le plus sereinement possible euh, à des comportements un peu particuliers. Qu'est-ce qui vous anime euh, au quotidien quand on parle d'inclusion, de, de d d handicap, euh, d'enfants particuliers Qu'est-ce qui fait que euh, vous, vous agissez euh, auprès de ces différents publics ou sur ces questions-là Euh, alors, je sais que nous, on, on dépend donc euh, du projet éducatif de territoire de la commune, mais aussi du projet des Francas de façon plus, plus large. Et on est vraiment sur euh, la prise en compte du, de l'enfant en tant qu'individu au sein d'un collectif. Ça, c'est des valeurs qui sont très marquantes et marquées aux Franca. Euh, et dans cette envie de tenir compte et de répondre aux besoins des enfants, euh, voilà, on a, on a à cœur de de prendre en charge chaque enfant avec ses particularités, quelles qu'elles soient. Euh, mais effectivement aujourd'hui on peut se sentir un peu bloqué ou démuni où ou, euh, ou il nous manque euh, voilà, des compétences, des connaissances pour euh, mettre en place justement euh, euh, des temps, des espaces qui répondraient le mieux possible à des besoins d'enfants. De mon point de vue, on est en train de, de, de vivre une révolution. Donc ça m'intéresse de faire partie de cette révolution. Euh, on passe de l'ancien monde où on avait un monde où le handicap était, euh, était caché, était institutionnalisé dans les établissements euh, spécialisés, qui existent encore mais qui sont en train de vivre un euh, profond changement aussi. Et puis on va passer, et alors c'est pas pour tout de suite, et là on est bien entre les deux mondes et c'est ça qui est difficile à vivre pour euh, euh, les différents secteurs, que ce soit l'éducation nationale, sur le socio-culturel ou sur le médico-social, on est tous un peu en souffrance et on a tous besoin de, de prendre des nouveaux repères euh, pour aller vers cette société inclusive. Et, euh, et de vivre ce que, ce que vivent d'autres euh, cultures. Je pense à la culture nord-américaine. Les Canadiens, quand ils viennent en France, ils ne savent pas bien ce qu'on qu a fait ces dernières années. Ils ne comprennent pas notre, notre, notre ancien modèle. Euh, si on prend l'Italie, c'est pareil. Les établissements, ils ont disparu depuis les années 70. Et l'inclusion, ce n'est même pas une question. C'est deux faits. Donc on a là à changer de repère les uns et les autres et à, et, et à se rassurer et à, et à assumer. Euh, euh, voilà, la, la présence des personnes euh, présentant de, de, des handicaps dans, dans, dans notre univers quotidien. D'ailleurs, les, les, les étrangers qui viennent chez nous, euh, qui ont cette culture inclusive de longue date, ils nous disent, ils nous renvoient ça aussi. Que ce n'est pas très visible le handicap chez nous. Qu'il n'y a pas beaucoup de trisomiques qui se promènent dans la rue, qu'il n'y a pas beaucoup de fauteuils, que dans les entreprises, le, euh, la place pour le, le, le handicap n'est pas encore. Euh, bien pesé, c est, c est souvent, euh, quand, quand, quand ça se passe bien, c'est souvent lié à une personne qui est elle-même touchée. Euh, Aujourd'hui, même dans l'éducation, quand on, euh, on interroge un peu plus précisément, on voit qu'il y a souvent des, des parcours particuliers et qu'il y a une sensibilité qui a été développée par un parcours euh, individuel qui va faire que la personne elle, elle a une sensibilité particulière. Et, et j'ai envie de dire, on, on va pas résoudre et faire la révolution en quelques mois, quelques années, ça va prendre du temps. Et c'est surtout la génération d'après nous qui, la, qui fera cette révolution de, de mieux que nous. Puisque aujourd'hui, le monde des adultes, quand on les interroge, c'est euh, le vivre ensemble, on ne l'a pas eu. Et ça, on peut, ne on peut rien faire contre ça. C'est-à-dire que dans, dans nos classes, quand on était petit, alors je parle pour moi, je suis un peu plus vieux, il y a des plus jeunes ici, mais je n'ai pas grandi avec des camarades porteurs de handicap dans ma classe, ou très peu. Hein, euh, un fauteuil à la marge, un non-voyant par-ci, par-là, mais autrement, le handicap était institutionnalisé. Aujourd'hui, quand on va dans les classes, et moi, je le vois euh, tous les jours quand je vais faire des sensibilisations euh, d'élèves, euh, eux, ils vivent ensemble. quand on demande dans une classe de CM2, euh, qui parmi vous a, a eu un camarade porteur d'handicap dans sa classe Ils lèvent tous la main, tous Parce qu'on est dans cette école inclusive depuis 2005, ça, voilà, les choses se, sont, se mettent en place. Alors il nous reste plein de champs à améliorer, l'école y compris. Mais ça a commencé par l'école, ce droit fondamental d'être dans son école de proximité, ça, ça a été prégnant et déclencheur. Mais aujourd'hui ça vient impacter le second degré, hein, le collège, le lycée, l'université, le monde du travail, le péri et l'extrascolaire, le temps de la, de, de la famille, le temps du répit, c'est vraiment une révolution qu'on est en train de vivre. donc C'est en ça que moi ça m'anime et ça me passionne. Quoi. Même si c'est dur, même si au niveau des prises en charge, tout de suite hein, on a entendu parler de souffrance. Et moi je le constate, hein, que ce soit chez les enseignants, chez les animateurs, dans le médico-social hein, aussi beaucoup. Donc on a vraiment là un, un objet de travail fort collectif et je pense que les Francas, on est plutôt bien placés pour animer ce genre de dynamique aussi. Euh, moi, ce qui m'anime, c'est cette inclusion. Alors, moi, elle est, elle est différente, celle euh, de vous. C'est plus cette... Euh... Euh, enfin, voilà, les, les familles déjà, elles reçoivent le fait que son enfant soit porteur de handicap, c'est comment on accompagne les familles, euh, comment euh, des fois on, on accompagne aussi à dire « bah voilà, il y a peut-être un souci vers quel professionnel je l'envoie euh, ». Voilà, c'est je pense aussi euh, notre rôle à nous euh, euh, en tant que... Euh, dans la coéducation, euh, voilà, c'est pouvoir faire ce travail euh, d'équipe euh, et puis que cet enfant ne soit pas perdu, qu'il ait, euh, qu ait les mêmes repères à la fois à l'école, et puis en péri, et puis en, en extra, et c'est quel outil on peut trouver pour lui. Euh, c'est aussi, euh, euh, pour moi, sur ce que je travaille beaucoup, c'est sur la souffrance de l'animateur, se dire, déjà, pourquoi euh, l'inclusion, oui, mais jusqu'où euh, Est-ce que c'est tout le temps, à tous les moments de la journée, c'est aussi de se poser ces questions-là C'est qu'est-ce qu'a besoin cet enfant-là en particularité Et puis, qu'est-ce qui marche C'est-à-dire que bah, chez un enfant euh, porteur d'un handicap, ça, les autistes, c'est pas tous les mêmes, les trisomiques, c'est pas tous les mêmes. Euh, un enfant euh, en situation de handicap mental... Bah, Enfin, ou même quand on parle d'aveugle, non-voyant, malvoyant, enfin, quelle est la différence, et puis enfin, c'est de connaître ces différences et puis de, de savoir jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui marche déjà. C'est-à-dire que bah, par exemple des fois rien qu'en interrogeant la famille, on sait que bah cet enfant-là, voilà, ce qui calme, c'est ce qui roule. Et bah, comment on va le mettre en place pour qu'il ait des trucs qui roulent. Enfin, voilà, c'est plus avoir euh, toute cette notion de de toile d'araignée un petit peu, puis qu'on voilà, euh, qu fasse vraiment un travail de, de co-éducation, ce qui est euh, compliqué de mettre en place des fois avec, euh, avec le scolaire, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on est tous là pour, enfin, pour l'inclusion de ces enfants-là, et c'est comment on met ça en place. Moi, je voulais aussi rebondir sur euh, les handicaps invisibles, euh, parce que les, les chercheurs aussi font évoluer, euh, la recherche, les connaissances de l'enfant, etc. Il y a des comportements, euh, on, à une époque on parlait de suractivité, euh, enfin hyperactivité, pardon, euh, des choses comme ça. Il y a des, des pathologies qui apparaissent, on parle de handicap invisible, et c'est comment on n'est pas euh, aussi, Enfin comment on est sensible aussi, comme je le disais tout à l'heure, aux besoins de chacun, euh, dans sa particularité. Parce que euh, enfin, on voit émerger depuis quelques années. Parce qu'on s'y connaît, on y connaît un peu plus, on connaît un peu plus de choses. Euh, voilà, des comportements un peu particuliers, des choses à prendre en main et puis en charge. Et euh, c'est pas voilà, que euh, presque un enfant en fauteuil, j'ai envie de dire. Bon, on peut euh, rapidement euh, visualiser quels besoins il pourrait y avoir et comment on pourrait y répondre. Je dis pas que c'est le cas pour tous les handicaps, mais. Euh, c'est vrai que quand on a un handicap invisible, c'est comment on peut expliquer au groupe que cet enfant-là va avoir un espace différent, euh, des temps différents, euh, du matériel différent, pourquoi il a le droit de se déplacer dans la classe ou dans la salle euh, périscolaire alors qu'on dit qu'il faut que tout le monde reste assis pour le temps du goûter, etc. etc. Et ça, c'est des vraies démarches d'inclusion, mais aussi de formation de nos équipes euh, par rapport à ces réponses-là. Euh... Ah. Ouais, c'est un petit peu mon, mon fond de commerce, entre guillemets, euh, mais euh, je, je crois que c'est vrai que pour les, pour les équipes, c'est souvent le plus déroutant. Et euh, c'est vrai qu'on parle d'handicap invisible, moi j'ai envie de dire qu'il est invisible parce qu'on n'est on est pas bien clairvoyant, en fait. Mm. Euh, parce que quand on c'est ça qui nous manque aussi à un moment donné, c'est qu'on réagit avec nos repères de neurotypiques, hein, de, de gens normaux. Neurotypique, c'est bien, ça fait un gros mot pour des gens ordinaires, mais on, on réagit avec nos repères, éducatif, de parents, euh, de ce qui est le bien, le mal, enfin c'est assez, il euh, n'y euh, a pas trop de zones grises et dans le cas effectivement des, des troubles neurodéveloppementaux, hein, tu parlais de, des troubles déficitaires de l'attention, de l'hyperactivité, de des troubles du spectre de l'autisme, mais aussi tout ce qui est autour des 10 autour des, des troubles spécifiques autour du langage, euh, on, on a vraiment là euh, des choses à adapter et à lâcher nos repères habituels et à lâcher aussi nos couloirs de nage les uns et les autres parlais de, de cette coéducation, éducation Moi, je, dis, je reprends souvent du, du vocabulaire un peu sportif, je dis c'est un sport collectif. Alors, les TSA, normalement, notamment, je dis, alors, si on ne travaille pas ensemble, on a perdu d'avance. Si tu as beau avoir des très bons joueurs, s'ils ne jouent pas ensemble, ça ne fait pas une équipe. Et, et là, c'est important. Mais pour faire cette équipe, il faut aussi qu'on ait des connaissances les uns sur les autres, les corporations sur les autres corporations, sinon on est un peu noyé dans nos représentations. C'est-à-dire que euh, sur les enseignants on dit ah, c'est difficile avec le scolaire mais quand tu sais un petit peu la, la, la, la problématique particulière d'un enseignant, leur peu de formation sur ce domaine là euh, là je, je vais dans une école euh, dans le Choletay il y a une fratrie qui arrive des deux sèvres, il y a deux autistes et un, un, un enfant en cours de diagnostic on les, ils avaient une prise en charge avec une équipe euh, un peu euh, importante autour d'eux, orthophoniste, euh, psycho, euh, psychomotricien, euh, un Cessade qui suivait, de la une à 18 h et là ils changent, ils arrivent dans le Maine-et-Loire et hop, il n'y a plus rien du tout. Et monsieur Monsieur Boisdron, pour pas le citer, qui a un instinct qui est sympa, il est perdu. Il a 29 élèves CE2-CM1 et en, en plus là, le, le, le petit en question, il n'a pas trop de problèmes de comportement, mais il est très autiste. Et, euh, Badron, il ne connaît pas du tout et il leur regarde, qu'est-ce que je vais en faire quoi. Donc c'est aussi ça, c'est comment, euh, euh, comment la transmission des informations, comment les équipes, elles ne s'effondrent pas d'une année sur l'autre, ou d'un département à l'autre, ou d'un passage du public vers le privé, ou, euh, ou du périscolaire euh, au scolaire. enfin... Et c'est vrai que ça, on a vraiment un gros, gros boulot collectif à faire aujourd'hui parce qu'on n'y est pas pour l'instant, on n'y est pas. D'interconnaissance, c'est-à-dire que les enseignants ne connaissent pas les réalités du médico-social ou de l'animation socioculturelle, et vice versa. On est tous un peu sur nos représentations, nos méfiances, nos peurs. Et euh, c'est vrai qu'un édu a l'habitude d'avoir des interventions en tout petit groupe ou en individuel, tout d'un coup, il va venir donner des leçons à un enseignant il peut le faire s'il a vraiment conscience de la réalité euh, quotidienne d'un enseignant. Et dans le sens contraire aussi. Et J'en vois, hein, je vois des enseignants qui pleurent moi aujourd'hui hein, régulièrement. Des animateurs aussi qui ne sont pas bien du tout. Parce que euh, quand, quand ça pète et qu'il faut gérer, c'est... Euh... Juste préciser, c'est quoi TSA Trouble du spectre de l'autisme, pardon. C'est l'appellation d'origine contrôlée aujourd'hui, c'est celle-là. Parce qu'avant, il y avait autisme, autisme Asperger, il y avait trouble envahissant du développement, autisme infantile. Maintenant, on a un spectre et on a... c'est l'expression du trouble qui varie, mais on a des invariants et après, il y a des curseurs sur les domaines impactés. Euh, le domaine sensoriel, le domaine des interactions sociales, le domaine de la communication, euh, le domaine cognitif où ça fonctionne différemment. Ouais, on, on a ça. pu en, en échanger avec les animateurs euh, des Franca sur trois séances, où on a essayé de, de fouiller ça sur les, les troubles neurodéveloppementaux et en particulier les troubles du spectre de l'autisme. Comme je le disais en introduction, il y a effectivement des, des professionnels, euh, des militants euh, et militantes, des animateurs et animatrices, euh, des bénévoles. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez euh, expliciter les difficultés que vous rencontrez dans, dans l'accompagnement de, de, de ces publics bah là, euh, Pour ma part, la première difficulté, mais Larissa l'a soulevé aussi, c'est quelle posture nous, en tant qu'animateurs on doit avoir auprès de ces enfants en situation de handicap c'est le mettre seul parce qu'il a besoin de se retrouver seul, mais comment on le justifie auprès des autres Et du coup, c'est comment on arrive à harmoniser un groupe d'enfants avec ses enfants en situation de handicap ou ses particularités, sans qu'il y ait de... Bah oui, mais parce qu'il est handicapé, eh ben il a plus de droits que nous. Et du coup, enfin, ça, ça crée aussi pas mal de tensions. Et c'est là aussi où nous, on peut se mettre en danger de temps en temps parce que bah, on n'a pas forcément les réponses sur le handicap ou sur l'enfant parce que... Bah, parfois, on fait des one-shots dans certaines structures et on n'a pas l'historique aussi de, de cet enfant, de pourquoi il est arrivé là, euh, l'historique familial aussi. Et, et je pense que parfois, ça, ça peut créer énormément de, de friction entre le groupe et un malaise pour l'animateur. Ça, c'est une vraie difficulté parce que... le, le... Le, la temporalité euh, d'un enseignant avec sa classe et, et vous vos, vos, vos, vos, les modalités d'intervention, ce que tu disais, c'est des fois très ponctuel mmh. et normalement vous ne devriez pas du tout être seul pour avoir à, à, à déterminer quelle est la stratégie. Vous devriez avoir un certain nombre d'éléments qui, qui vous viennent de l'extérieur, mmh. de la famille, de, de, de l'équipe déjà de la prise en charge mais euh, celle qui, la, qui prend en charge de la, la, le plus massivement possible. Et, et c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, c'est sur le temps de, de la pause méridienne, ça devrait découler comme ça. C'est-à-dire qu'elle. -ce qu il y a des troubles, mais on rentre aussi par le besoin de l'enfant. Donc quels sont ses besoins, quelles sont ses particularités de fonctionnement, qu'est-ce que et un quelque, de l'ordre du mode d'emploi d'une certaine manière, avec euh, voilà, des choses à faire et à ne pas faire. Et après, l'explicitation au reste du groupe, normalement, c'est pas à vous de le faire. Cette sensibilisation, elle devrait être faite dans d'autres espaces plus prégnants dans leur prise en charge. Et effectivement, quand c'est explicité aux autres, ça tue dans l'œuf ce côté « pourquoi il a droit à ça pour... ?» C'est un peu la place de parking. Hein. « oui. Tu veux ma place Prends mon handicap. » Donc tu vois, il y a quand même des choses, quand tu arrives à expliciter finement ce que c'est au niveau sensoriel la vie d'un autiste par exemple, bah, je crois-moi que très vite, euh, tu n'as pas envie euh, juste d'être à sa place et que tu comprends quand il y a des aménagements. Et puis aussi quand il y a des aménagements qui sont pour ces enfants avec des, des besoins éducatifs particuliers, des fois ça sert à d'autres qui ne sont pas diagnostiqués ou qui ont des problèmes d'attention, mais qui sont euh, neurotypiques, hein, qui ne sont euh, pas porteurs de handicap, mais voilà. donc. On qui, qui peuvent profiter à un moment donné d'aménagements et de prise en compte différenciée de différents voilà, des rythmes, de différentes euh, façons d'aller vers euh, l'activité, vers le savoir, enfin, de varier un peu les plaisirs. C'est vrai qu'on a euh, dans notre culture un peu, notamment éducation nationale, alors même si je caricature un peu, mais c'est quand même assez frontal, assez descendant. Euh, L'animation, la, la, la, la plus-value, c'est aussi ça. Hein, c'est l'action le, le savoir-faire euh, on, on, on valorise euh, le, le, le moindre la moindre parcelle de réussite on est sur, on n'a pas ce ce ce, ce ce ce carcan de l'évaluation hein, tu vois et, et ça c'est précieux donc il faut euh, il faut jouer cette plus value là dans ces parcours euh, d'enfants de, mais vous avez besoin des billes de l'extérieur après voilà. Stéphane là où c'est compliqué c'est là où je rejoins Stéphanie c'est que dans ce que tu dis, on peut se projeter sur une structure sur laquelle on est mmh. à l'année. Oui, c'est vrai. Euh, je ne pense pas me tromper, avec Athènes. dans ce que tu dis, on peut complètement se projeter dans ce, la mise en place de ce genre d'outils. Quand on a des équipes, comme euh, les équipes des Franca par exemple, où euh, euh, l'animateur va passer une heure dans sa semaine sur cette école, mmh. ou euh, va remplacer un collègue qui est mmh amener à être ailleurs une fois comme ça sur cette école mm -hmm. et que sur des taux d'encadrement qui sont plutôt élargis euh, notamment au niveau d'étapes où tu as un groupe de 18 enfants face à toi mm -hmm. et tu as trois enfants à comportement particulier et tu peux pas faire l'historique parce que tu n'as pas de lien avec les enseignants les équipes euh, éducatives euh, dans son ensemble c'est hein. très très compliqué ouais, à mettre en place donc sur une structure à l'année oui il y a plein de choses euh, on peut se projeter, créer du lien, avoir, être invité même des fois aux équipes éducatives, euh, avoir des temps de réunion avec les enseignants, etc. Mais quand euh, on est une structure un peu, euh, un peu euh, service, j'ai envie de dire, c'est très compliqué de... C'est pour ça que l'enjeu aussi, c'est vraiment d'amener... Euh... Les, les, les politiques publiques aussi là-dessus. C'est-à-dire que faire évoluer aussi euh, la structuration des services. On voit apparaître hein, dans, dans les services de la ville d'Angers, par exemple, on a euh, oui. des profils chargés de mission avec euh, euh, des, des éducateurs spécialisés, des, euh, des ergothérapeutes, des, des gens qui ont des, des, pass, des assistantes sociales, etc., qui viennent apporter aussi un, un regard pluridisciplinaire là-dessus, on voit qu'il y a des animateurs un peu surnuméraires qui commencent à être embauchés à droite à gauche, c'est des budgets, c'est des choix politiques, mais la société inclusive, elle coûte ça, ouais. hein. mais, mais elle coûte ça, mais je veux dire, une place en, en institution, ça coûte très très cher aussi, ouais. donc euh, je veux dire, cette revendication de moyens, elle est légitime de la part des professionnels, aujourd'hui on n'y est pas non plus, il faut... Mais pour revendiquer intelligemment, il faut avoir cette culture euh, aussi des différents handicaps et des différents besoins aussi pour euh, avoir une prise en charge digne de ce nom, quoi. Qu soit, euh, dans, dans ce que disent les familles, et, et je m'arrête après, euh, dans, dans ce que disent les familles aujourd'hui, c'est vraiment touchant, euh, souvent, euh, entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, il y a des familles qui ont déjà euh, forcé les, les, les, les, les verrous, c'est-à-dire que dans l'Ancien Monde, ils ont, déjà, ils ont déjà fait un peu le Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont combattu bec et ongles pour avoir des inclusions, ils ont forcé les écoles, ils ont forcé les municipalités, et ils ont, ils ont gagné, et leur enfant a gagné un certain nombre de choses. Il a gagné en autonomie notamment, je pense au, au trouble du spectre de l'autisme, hein, indéniablement entre une vie en institution et une vie en inclusion, en autonomie, en compétence. Ils ont eu des parcours extraordinaires, mais ils ont perdu aussi des choses. Dans cette inclusion imparfaite et, euh, et, euh, et forcée, euh, ils ont pu subir du harcèlement scolaire. Ils ont pu subir de la maltraitance institutionnelle. Et je parle pas de méchanceté ou de choses euh, euh, horribles, hein. c'est institutionnel. Et, euh, et ils ont perdu ce qu'ils avaient aussi en, en, en institution. Dans l'institution, il y a une espèce de cocooning. Encadrement un pour un, les soins sont avec l'éducatif. Il y a l'orthophoniste qui est là, le psychomotricien, la salle snowden pour le sensoriel. Alors ah, ça coûte euh, des millions et des millions, mais c'est extraordinaire. La balnéothérapie, de l'équithérapie, de la calinothérapie, de, de enfin j'en passe et des meilleurs. Sauf que ce confort-là, pour les familles c'est super à un moment donné. Sauf qu'à un moment donné à 18 ans ça s'arrête. L'encadrement est plus le même. Et si on n'a pas été vers la quête d'un peu d'autonomie et qu'on n'a pas fait grandir la personne en, en compétences, qu'on l'a laissé aussi peut-être peut-être se tirer, faire tirer vers le bas, parce qu'il n'a pas été en, en contact avec la société euh, euh, ordinaire. Et ben là du coup, voilà, c'est ça la balance. C'est en combat, et on sait que ça va être dur pour la famille, parce que c'est un combat de tous les instants, pour le jeune, parce qu'il va peut-être subir un certain nombre de, de, de désagréants, parce que la société n'est pas prête à l'inclusion, donc ça, ça suppose aussi plein de, de, de travers. Soit on le laisse en institution, il y a du cocooning, il y a un confort, il y a un bien-être, il y a de la bientraitance, mais en termes de développement et de parcours, c'est moins porteur. Après, euh, euh, moi je, je prends l'exemple de, de ce que je fais au Ponce, c'est-à-dire qu'on a, on a un enfant qui, qui est atteint de TSA. Effectivement, dans le meilleur des mondes, ces enfants-là, ça serait bien qu'ils aient un, un suivi par la même personne. Après, ça c'est dans le meilleur des mondes et on le sait, euh, parce qu'il euh, y a toujours des arrêts, des des, euh, des absents, des peu importe. Euh, mais c'est de créer aussi, alors euh, moi je crée des pictogrammes comme ça, voilà, cet enfant-là, il sait que euh, bah d'abord euh, il faut faire ça, après ça, après ça. Et ce qui permet aussi à l'animateur qui arrive de, de pouvoir se, de, se montrer ces choses-là. Après, sur une autre école, moi j'ai souvent mis en place des, des tentes sensorielles qui permettent effectivement, c est, c est, alors ça coûte pas très très cher, enfin à, à l'achat effectivement ça coûte un peu cher, mais en même temps c'est vite rentabilisé parce qu'on sait que ces tentes-là, euh, elles sont là aussi pour ces enfants-là qui ont besoin à un moment donné de, de, de se retrouver. C'est un peu comme chez nos élèves, hein, mais en oui, moins oui, cher. Et, euh, et, euh, et c'est comment, bah, c'est une tente de seconde, hein, comment ça déplie à un moment donné en tant qu'animateur. Et ça peut être la clé aussi. Tu ça les tentes des sans temps sensoriels oui, oui. C'est pour faire des pauses sensorielles, pour les sans mettre sans à l'abri un petit peu de, de, de tout euh, l'environnement qui les surcharge souvent et pas que les autistes il y a d'autres des particularités sensorielles. Même si on creuse un peu, on a aussi parfois des des intolérances sur certains sens. Je pense qu'il y a des enfants qui saturent la collectivité constamment et qui deviennent violents sans forcément l'expliquer, mais je pense qu'ils ne savent même pas, eux, ils se rendent même pas compte que ça monte, ça monte, ça monte. Et puis qu'à un moment donné, ils lâchent sur quelqu'un... Les intercours, les récré, la pause méridienne, c'est... Après, nous, on a fait... Enfin, moi, j'ai fait ça sous forme de tipi, après, voilà, il y en a des noirs, des blanches, et puis après, c'est juste mettre des choses à lave, des choses très... que du sensoriel où... Voilà, ils se retrouvent... Des balles, des... Mais du coup les, les, les tentes elles sont dédiées que à des enfants. Non, moi je l'utilise avec tous les enfants. Ah, voilà, C'est tu sais, ceux qui n'ont pas besoin, ils vont, ils vont arrêter d'y aller mmh. très vite en fait. Ils vont y aller par curiosité, hein, je pense au mmh. tout petits Et puis euh, ma foi, si, si ça ne répond pas à un besoin, ils vont, ils vont abandonner ça assez rapidement. Ce que tu disais aussi sur euh, les, les, euh, la prise en charge idéale. En même temps, cette. Euh, Petites failles, c'est aussi une chance parce oui. qu'on on travaille l'adaptabilité. Oui. Donc, le fait que oui. effectivement il y a des choses qui changent, ils vont travailler. Même parfois, on dit avec certains, on va faire exprès de saboter un petit truc oui. pour justement qu'ils puissent à, gagner en compétences là-dessus. Et, et c'est vrai que le travail qu'on a à faire, c'est que c'est de faire des imprévus prévus, c'est-à-dire que l'absence, l'arrêt de travail, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est oui. comment on va protocoliser pour que ce soit un peu supportable ces enfants qui ont besoin de rituels, d'immuabilité. En sachant aussi que, enfin, nous on l'observe, un enfant, on accueille un enfant porteur de troubles autistiques, et ben c'est vrai que quand il reste jusqu'à 17h30, ça fait des charges de journée. Donc l'inclusion, comme tu disais tout à l'heure, quand il y a des interactions avec les autres enfants, qu'il y a vraiment quelque chose de très riche comme ça, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et qui fait que... Il prend en compétence, comme tu le dis, mais c'est comment on adapte aussi en termes d'espace et en termes de, de temps, parce que l'adaptation et les outils, c'est sous différentes formes. Mais euh, voilà, un enfant porteur de troubles autistiques, est-ce que c'est faisable de lui demander d'être disponible au groupe en collectif de 8h à 17h30 tu vois, dans un cadre... Et, et, et cessons d'être égoïste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est chacun sur notre temps, et on est dans notre couloir de nage, et l'animateur, il a animé, il a passé certains trucs, l'enseignant, il a enseigné, gnagnagna. enfin, on est tous là-dessus, et on oublie qu'avec ces enfants-là, effectivement, ce que tu dis, c'est comment on va rendre le gamin à sa famille le soir. Et soyons un peu sympas là-dessus. Laissons un tout petit peu de carburant dans le réservoir, quoi, pour que la famille puisse vivre un temps un peu sympa avec leur oui. gamin. Parce que qu'est-ce qu'ils partagent quand on les a complètement essorés, vidés Bah ben que des trucs problématiques, quoi. Et ça, ça les tend aussi, les familles, on se dit, ouais, ils sont combatifs, ils nous rentrent dedans, ils sont exigeants. Bah ben ouais, c'est des familles dans le parcours d'enfants qui ont peut-être eu des problèmes de sommeil, qui n'ont pas dormi, des problèmes d'alimentation. Enfin, il faut voir les parcours des familles. Moi, je leur tire mon chapeau quotidiennement, c'est incroyable. Et en plus, on en rajoute parce qu'on est sur notre truc, notre temps, c'est le plus important, donc on y va. On, on, y va. on a prévu une activité, ah. on va la faire. On va la faire, et puis, ah. puis c'est comme ça, et c'est le, le bien, le mal. C'est pas forcément ça, nous on le voit parce qu'on s'adapte, enfin on essaie en tout mmh. cas de s'adapter comme on peut, mais sans trop de solliciter non plus, mais le fait d'être dans, en plus un enfant qui est très sensible au bruit, et donc, euh, bah là, être dans le collectif de 8h à 17h30, donc moi j'entends l'inclusion, etc., etc. Mais la question se pose et on n'a on pas de, de réponse. Mais euh, bah, pour cet enfant-là, effectivement, l'institution euh, ou l'institut un peu spécialisé, c est, c est, c est, on se dit, bah, mine de rien, alors c'est pas l'inclusion et c'est pas euh, au contact, etc. Mais en même temps, ça respecte son rythme. Plus, plus quoi. Ouais. Alors, Et c'est cet équilibre-là, en fait, je trouve que y... tu vois, c'est comment. Pour moi, c'est nous... complètement de l'inclusion, de garder les compétences du médico-social, de garder aussi euh, la structure du médico-social, mais de l'utiliser différemment. Moi, je parle de prise en charge partagée. Et évidemment, euh, des gamins 24 heures en classe dans le collectif d'enfants, c'est pas possible. Ouais. Même à l'intérieur du collectif d'enfants, on, on, on a des moments où il y a du travail individuel, on sort, on change de salle, on fait les choses différemment. Moi ouais, ça me rappelle un témoignage d'une gamine en 6ème qui, qui est neurotypique et qui euh, euh, je faisais une sensibilisation en classe. Et il euh, y avait donc un, un gamin TSA dans la classe, elle dit bah, « ben moi je le connais bien depuis euh, qu'on est en CP, on est ensemble et je suis drôlement fier, c'est mon ami », je le dis comme ça. Et euh, je suis drôlement fier de lui parce qu'au début c'était un peu compliqué, hein. il balançait sa trousse, sa table, moi il me mettait même des claques. Euh, Aujourd'hui, euh, des fois il s'énerve encore un peu mais euh, euh, C'est fini tout ça et euh, elle, je, suis, je suis fier de lui. Elle, et il euh, euh, y, y avait deux mois, ils avaient fêté l'anniversaire de ce gamin-là. Et il y avait trois personnes qui avaient été invitées dont elle Elle était euh, sur ce moment-là euh, vraiment émue en en parlant. Quoi. Et elle dit, euh, on, on a été chez lui, on, il a accepté nos cadeaux, on a partagé un goûter, c'était super. Elle dit Bon, à un moment, il est parti dans, dans sa chambre pendant une heure. Mais c'est normal, il a besoin de ça, tu vois, là, l'amitié inconditionnelle avec une connaissance fine de ses besoins. Vois, elle a tout compris en disant ça, je lui dis bon ben bah, vas-y, prends ma place et fais la sensibilisation dans la classe. Parce qu'elle était dans ce, dans ce trop connaissance de ce besoin. On en a tous des besoins hein, d'ailleurs, porteur de handicap ou pas. Oui. Donc c'est comment, à un moment donné, on va leur offrir ça, parce que, parfois, ils ne sont pas aussi conscients de leurs besoins. Donc là, il s'est isolé de lui-même dans sa chambre pendant une heure. Mais il y a, a d'autres enfants qui ne font pas ça. Même nous, des fois, on ne fait pas suffisamment. Alors là, ce soir, pour certains d'entre nous, si on a commencé notre journée de bonheur, le fait de soude sur le canapé sous un édredon, avec la bonne tasse de tisane, je veux dire, ça fait cette fonction-là à un moment donné de. Mesure se ressourcer, ou, ou avec une bière, ou autre chose. Hein. Mais, <rire> euh, mais, non, mais vous voyez ce que je veux dire On, on, on doit aussi euh, écouter nos, nos, nos propres besoins. Pour, alors, c'est décuplé, c'est x10, hein. je pense au sensoriel. Quand nous, on a des petites particularités, eux, il faut imaginer que c'est différent. Moi, fois souvent, je, je, je compare au foot. Il y a beaucoup d'infos qui font du foot, du foot, du foot. Et bien, eux, ils ont besoin, à un moment donné, euh, pas de collectif, pas de collectif, pas de collectif. Il y en a qui ont besoin de foot, foot, foot. Donc, comment vous, en tant qu'animateur, vous créez votre moment foot bah, Comment aussi vous créez pour ces enfants-là leur moment off Alors, ce qui est compliqué pour les... les TSA, et on le voit très souvent, c'est ce moment du repas. Et où c'est très compliqué. Et euh... et moi, souvent, je se dit mais pourquoi vous les faites manger avec les autres Il ben, y a presque. <coughs> Je te réponds, mais on est presque un peu dans l'attendu de... Comme enfin nous, en tout cas, comme il fait deux, il passe deux jours à l'école, un peu cette attendue d'inclusion, finalement. Alors, on est peut-être dans le contre-productif, contre si tu veux. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, il bah, faut, faut l'immerger dans le collectif, parce que du coup, ça va le faire, ça va le pousser, tu vois, développer ses compétences et tout ça. Et du coup, bah, c'est vrai que... Et ben, C'est arrivé qu'on se fasse la réflexion et qu'on se dise, ben mais là il pète un câble, il mmh. a balancé son assiette trois fois, à quel moment on va ailleurs avec un plateau mmh. et on mange tous les deux, enfin on le, je, on le fait ça. manger, on l'accompagne mmh. et, et on s'isole quoi, parce mmh. que ben, s'il balance son assiette ou qu qu'il fait ça, mmh. C'est qu'à un moment donné, il vient en a Ce que veut dire, c'est que c'est depuis 8h du matin qu'il est à l'école hey. et qu'il est, qu est dans le collectif. Alors après, il y a aussi, euh, et, enfin, euh, je prends l'exemple de, de nous, ce qu'on fait, enfin, de ce que je fais euh, souvent avec eux, c'est-à-dire que j'ai fait arriver en avance. Oui. Et au fur et à mesure, j'ai hein. mmh. fait arriver les enfants déjà ça les... Là, ils commencent à manger, leur rentrer, et puis au fur et à mesure, bah oui, on vont voir du monde. Il y a une fourchette qui tombe, il y a un machin mmh. qui mine mmh. Et là, vous allez voir, ils vont être de plus en plus stressés parce que effectivement tous ces bruits là, que nous, on n'entend pas, pour eux, c'est surdimensionné. Et, euh, et bah, une fourchette, pour eux, ça va être un verre cassé. De, depuis quelques instants, vous êtes tous en train de parler des familles, du lien à la famille, etc. Je veux savoir quel est votre lien avec les parents, quand... Euh, euh, vous accueillez leurs enfants, ou quand justement vous les rendez, ou quand euh, à un moment donné ils viennent vers vous pour euh, échanger Quel est votre lien avec euh... Euh, Je pense que c'est une des problématiques qu'on a nous en tant qu'animateurs euh, qui interviennent dans des structures euh, euh, qui ne sont pas les nôtres en fait, c'est qu'on les croise peu les parents, voire pas du tout la plupart du temps, et du coup quand on se retrouve avec une difficulté ou un, ou un manque de connaissances, d'informations, de, connaissance, de protocoles, de plein de choses, on ne peut pas euh, en discuter avec les parents, parfois même pas du tout avec les autres euh, intervenants éducatifs, et c'est un, une des grosses problématiques qu'on peut avoir, en tout cas sur des structures comme les Francas. Alors que contrairement, euh, sur des écoles où on intervient à la journée en tant qu'animateur, on a du lien à la fois avec les enseignants, à la fois avec les autres personnels du médico-social, des, or des orthophonistes qui sont sur place, euh, les, les enseignants, les, les autres animateurs et les parents. Et, euh, et là, c'est c'est pas plus facile c'est plus facile. On a, on a quand même beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de, de connaissances et de compréhension à la fois euh, des besoins de l'enfant et de, de la méthode appropriée ou de la réponse appropriée à différents comportements. Et des besoins, J'allais dire et des besoins des familles aussi hum, parce que bah, mine de rien euh c'est euh, arrivé que la famille, elle nous confie son enfant le matin, euh, la n'était pas là ce jour-là parce qu'elle était malade, donc elle sait que pour son enfant ça va être très déstabilisant, qu'il va changer de tête plusieurs fois dans la journée, que ce n'est pas ses habitudes, etc. etc. Euh, bah, mine de rien, euh, le besoin d'être rassuré, mais en, en fait, en, quand on est parents en général aussi, hein, euh, les parents des tout-petits euh, notamment, et euh, bah c'est comment on peut aussi, à force de connaître un peu ou d'avoir ses relations avec ses familles, connaître, voir cerner un peu leurs besoins et puis créer ce lien-là euh, de transmission, euh, de sécu sécuriser euh, tout le monde. Euh, et c'est hyper important. quoi. Et nous sécuriser nous aussi, comme tu le dis, de, de choper les infos ouais. qui vont faire que quand il n'est pas bien, est-ce qu'il y a un petit truc qui pourrait faire qu'il aille mieux ou, euh, et euh, voilà c'est mettre tout le monde en sécurité et le groupe aussi parce que bah mine de rien euh, les copains ils voient ce qui se passe, ils ressentent aussi les choses et c'est comment on arrive nous à gérer toujours cette idée là de vivre ensemble et d'individus au sein d'un collectif quoi. C'est un peu notre job. Euh... Ouais, c'est là, là où on a du boulot en fait, c'est euh, sur la communication, les outils de communication qu'on okay. pourrait mettre en place à la fois pour, euh, pour nous communiquer avec les familles et pour qu'elles communiquent avec nous, à la fois euh, des modes d'emploi qui ont été euh, protocolisés euh, Parfois par, euh, par toute l'équipe éducative pour la prise en charge de tel ou tel enfant ou de tel ou tel groupe. Parce que parfois c'est complètement un groupe d'enfants qui nécessite un protocole. Euh, et c'est des outils qu'il faut mettre en place. C'est à nous de porter aussi en tant qu'animateur et en tant que, que professionnel de l'animation et ou de l'éducation. Et, et qu'il faut, qu qu faut mettre en place des, enfin, dès que possible en fait. Sur, sur tout, tout les, toutes les structures en interne que ce soit, ah. soit l'école ou... Après, normalement, sur ces écoles-là, vous avez quand même des référents... Euh, on, on, a des des référents de... on a des référents en tant que personne. Après, ouais. euh, moi je, sais, je le fais peu parce que je ne suis pas trop en remplacement, mais quand on arrive en remplacement sur l'école, on arrive à 15h15, <coughs> on, on prend directement le groupe d'enfants, on n'a pas forcément le temps et de communiquer avec la personne. Donc il faut un outil, ouais. euh, un outil euh, euh, physique, quelque chose qu'on puisse, qu puisse toucher, et lire, faire... Un, et c'est aussi le souci qu'on qu rencontre euh, quand on ne rencontre pas justement ces familles, c'est-à-dire qu'il va s'être passé quelque chose sur notre temps d'activité, on va aller le dire à, au référent, qui va dire, oui, de bah, toute façon, il a été exécrable toute la journée, ouais. ou, euh, oui, bah, encore une fois, il a fait ça. Et du coup, l'information, elle ne va, elle va pas revenir à l'oreille des parents comme ce qui s'est réellement passé. Et donc, du coup, ça Bonjour. met aussi des, des difficultés parce que euh, c'est de se dire, ah ben, bah, tel animateur, je sais qu'il redira bien aux parents. Enfin, comme le disait Robin, on arrive sur les écoles à allez, 15h10 pour être un peu en avance. Et puis à 16h45, bah, tous les autres animateurs, ils s'en vont parce qu'ils ont leur poste et qu'ils n'ont pas le temps pour nous et pour l'enfant en situation de handicap, de trouble autistique. Enfin, et donc, c'est ça qui est aussi très compliqué. C'est qu'on peut revenir sur l'école trois semaines après en disant, bah, ça va mieux. Oh ben, bah, c'est toujours la même chose. Donc il n'y a pas ce relais d'information et c'est là où c'est hyper déstabilisant en tant qu'humain du coup de, de se dire bah, quelle place je dois avoir avec cet enfant que je vais peut-être voir qu'une fois ou deux fois, quelle place je peux lui donner aussi au sein du groupe. Alors il y a de plus en plus d'écoles sur la Ville d'Angers ou l'inclusion. Hein, je vois euh, l'école Grégoire Bordillon où euh, je, je pense que les enfants normaux pourraient parler du handicap à tout le monde et c'est hyper touchant. Mais à la fois dans l'étape, ben, chaque niveau est mélangé. Donc quand ils sont que par classe, ça se passe bien. Mais dès qu'il y a des enfants de CP qui sont mélangés avec un CM2, et ben ça part en live et du coup, ce relais d'information, cette posture qu'on a, ce, cette. Euh, Ouais, la, la posture de bah, « t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va faire en sorte que ça se passe bien ». On n'arrive pas à la mettre en place parce que il bah, y a un enfant euh, aussi qui pète un câble, mais parce qu'il avait décidé de péter un câble à ce moment-là, ou d'autres enfants qui sont fatigués. Ou... Et donc du coup, euh, bah, c'est fatigant pour nous aussi, et on se dit bah, « on n'a qu'une une heure et demie ». Donc déjà, le temps de faire l'appel, tout ça, l'enfant porteur de handicap, il n'a pas le temps non plus aussi de se dire « ah bah, avec elle, on va pouvoir se poser, on va pouvoir faire ça ». C'est très rapide et le, la transmission d'informations, comme tu disais Robin, il en manque partout et il n'y en a pas. C'est parfois même inexistant. Ça, ah, ça, ça, après, j'ai envie de quand vous arrivez sur votre activité, un hein, peu importe laquelle, enfin, je prends une activité, euh, je sais pas, robotique, euh, si des enfants ne veulent pas faire cette activité-là. Est-ce qu'on avait des choses à dire bien, ouais. bien sûr, c'est organisé en, fin, en robotique, c'est en plus un long projet. Donc mm. euh, forcément, on met en place d'autres outils, on a à un moment donné des petits jeux de société qui vont sortir. Euh, donc on va mettre tout ça en place. Mais déjà, quand on ne connaît pas ce groupe, enfin, euh, je ne sais pas les autres animateurs, mais moi j'ai besoin de connaître le groupe avec qui je vais m'amuser pendant une heure et demie, il bah, y a déjà cette phase de connaissance qui prend du temps. Et derrière, c'est... Bah, limite au cas par cas, ben bah oui, mais il est déjà, ça fait déjà une heure et demie qu'on est là et qu'on doit se dire au revoir, quoi. Et, et dans, dans la, la, le partenariat aussi à mettre en place avec les écoles, c'est que dans la constitution des groupes, eux, ce qui mettent euh, euh, des fois 5-6 heures à faire pour constituer leur classe, faire en sorte qu'il n'y ait pas des binômes euh, mmh. terribles hein, dans leur future classe, alors ils n'y arrivent pas toujours, hein, mais il mmh. y a ce moment de travail, là. Pourquoi à un moment donné, dans les groupes qui vous imposent, il n'y a pas ce souci-là Grégoire Bordillon, champion du monde de l'inclusion, très bien, mais ils vous mettent en difficulté avec des groupes qui sont constitués et qui peuvent... où il y a des, des liaisons fatales, j'ai envie de dire. Donc comment on, aussi on, on peut revendiquer Et qu'un enseignant, il va comprendre effectivement que si vous êtes seul avec 15 ou 18 gamins, et que si effectivement il y a des, des, des, des, des melting pots comme ça qui sont explosifs, bah ouais, à un moment donné, ça à eux de faciliter votre tâche aussi là-dessus. Ah, après pour moi aussi, euh, euh, votre rôle en tant qu'animateur... Euh, qu euh et, et, et là même, peut-être plus aux responsables, c'est qu'à un moment donné, c'est de se déplacer dans l'école, aller voir ses, les responsables et leur dire bah, « voilà, euh, Nous, on a eu ces soucis-là euh, bah, pour cette période-là, ou bah, en septembre, bah, l'année dernière, on a eu ces problèmes-là. » On ne veut pas que ça se reproduise, donc on souhaiterait savoir quel enfant, à quelle particularité, comment on peut s'adapter. Moi, je, moi j et je, et aussi, je pense que, que c'est un, un. Alors, effectivement, tu, souvent on me dit, oh, mais ça va prendre du temps. Bah oui, ça va prendre du temps, mais en même temps, euh, l'inclusion elle est là dans les écoles. Donc c'est aussi. Euh, euh, pourquoi nous, on ne prend pas ce temps-là pour ces enfants-là un... Tout en prenant conscience aussi qu'à euh, l'éducation nationale, c'est pas tout simple. enfin <rire> pas parler, non, non, non. Nous on est sur une petite <rire> donc on a des contacts assez proches avec les enseignants. Je reparle de l'AESH parce que c'est de l'accompagnement individualisé et. Euh, alors pour Paul, euh, qui est porteur de troubles autistiques, enfin, euh, euh, plus plus, bah, quand il n'y a pas le 1 pour un, euh, c'est Bagdad. Et quand tu alertes euh, l'inspecteur euh, bah, académique, quand, quand tu alertes un peu toutes ces instances-là, que tu essayes de trouver des solutions, alors soit tu n'as aucune réponse, tu as la politique de l'autruche, mais euh, la tête, elle est bien profonde dans le sol, et... Euh, au bout de quatre semaines, tu as une petite réponse euh, euh, très rapide, soit tu n'as rien, quoi. Et je sais qu'on s'est battu euh, enfin avec la municipalité, on a essayé d'actionner plein de leviers pour faire bouger un peu les choses, jusqu'au moment où, alors ça, ça a duré un an et demi, l'inspecteur académique nous a dit clairement et, euh, et de façon euh, plutôt euh, honnête qu'il n'avait pas les moyens. Bon, je voulais poser une question sur, sur la formation. Euh, parmi les animateurs animatrices qui sont là, est-ce que vous avez suivi des formations particulières pour euh, euh, justement travailler avec ces publics bah, Du coup, nous au Franca, on a, eu, euh, on a eu la demande qui a été faite l'année dernière d'avoir une formation autour de ces publics euh, particuliers. Et on a eu trois matinées euh, pour les animateurs d'activité, euh, trois matinées bah, du coup avec... Euh, je vais dire avec papa, avec C'est <rire> factuel aussi sur, euh, sur justement euh, la gestion de ces euh, publics dits particuliers et des situations plutôt particulières. Qu'on on a eu trois, trois matines de formation, ce qui n'est pas suffisant, hein, il nous en faudrait hein, bien plus. Franca et adhérents collés. Oui. Franca et adhérents, c'est vrai. Mais ça c'est déjà bien je trouve pour euh, nous, enfin euh, on a cette chance là, ouais. mais quand on arrive dans le milieu de l'animation, on arrive, on commence souvent, la plupart du temps, on prend un, par un BAFA ou rien, des fois plus, mais dans tout ce cursus-là, on nous parle rarement déjà de, des gestions de conflits qu'on peut avoir, on en parle, enfin voilà, mais alors encore moins des handicaps. On va en parler, cest les grandes lignes, mais on n'est pas, pas du tout formé. Quoi. Le volet formation, c'est un, un levier euh, hyper puissant et, euh, et qui est aujourd'hui à, à vraiment à, à porter uh, fortement. Hein. Et là, vous parlez de l'animation, mais l'éducation nationale, il y a peanuts quasiment Pour les enseignants, euh, moi j'interviens dans les formations d'enseignants spécialisés, là j'interviens de plus en plus euh, à la demande des, des départements, euh, là je vais dans des départements, les enseignants ils viennent sur leur temps perso, pour une conférence, ils sont 200, ils, ont pas, ils peuvent pas te poser de questions, hein, c'est pas très interactif, et euh, c'est moi qui parle pendant 3 heures, et, et quand je m'en vais, ils ont l'impression d'avoir été un peu sauvés quoi. Euh, par rapport à leur, à leur connaissance qui est quasi d'existence sur les troubles. alors je parle des TSA, mais euh, c'est pareil sur les 10. Mm -hmm. euh, tout mm -hmm. est à faire de leur côté, finalement, sur cette démarche-là. Mm -hmm. Quand tu es dans un quotidien avec une classe de 25, 30, que tu as tes prépas, que dans la formation initiale, il n'y a vraiment pas assez sur euh, l'inclusion. Hein. Et tous les enseignants le, le disent, et tous les... Tous les CPE le disent, toutes les équipes de direction le disent, enfin je veux dire, c'est vrai que euh, moi souvent dans, dans, mes, euh, dans mes formations il y a ce, cette petite minute un peu syndicale où je me fais un peu bousculer et, et, et c'est légitime parce qu'il y a de l'appétence, les gens ont envie de comprendre, hein. ils sont pas maso, ils ont envie de comprendre et de trouver des solutions et de prendre du plaisir, à accueillir sur principe la société inclusive. Il y a très peu de gens qui sont contre. Hein. Mais par contre, dans la, la réalisation et dans le quotidien, bah ouais, c'est dur, quoi. Et que ça, ça, ça, ça bouscule. Je commence souvent mes conférences, je dis, vous n'y arrivez pas, rassurez-vous, moi non plus. Mais parce que, parce que tout, ils sont tous différents, comme nous, on est tous différents. Je dis souvent, avant, du, avant, avant le trouble, on est déjà un individu, hein. quel que soit le, le trouble ou pas de trouble. Donc effectivement, on a toutes les couleurs, à un moment donné, dans dans la gestion, dans les comportements. Et, et j'irais même, au-delà de la connaissance et de la compréhension de tous ces différents troubles, ça nous permet d'avoir une certaine légitimité et d'être force de proposition aussi pour accueillir tous ces publics euh, particuliers. Parce qu'actuellement, un animateur qui est formé, il ne va pas dire euh, « j'aimerais bien qu'on qu essaye ça pour voir si ça, si ça va mieux », parce que c'est que ça de toute façon. Ouais. C'est essayer, rater, réessayer, trouver une solution, ou alors essayer et finalement ça se passe mal, et puis qu'un jour après, la même solution fonctionne bien. Ouais. C est, c est, ça s'appuie sur des connaissances parce que, oui. Euh, oui. pour aussi, si tu sais pas que quand tu essayes un truc nouveau, bah c'est pire, pour oui. un premier oui. non, bah t'arrêtes d'essayer, vite hein. mm -hmm. Il faut insister parce qu'ils aiment pas le changement, donc euh, premier effet qui se coule, c'est que ça se passe un peu moins bien au début. Mais, et et si puis on, on en revient aux souffrances de professionnels, Alors, euh, que ce soit les enseignants, que ce soit les animateurs, quand tu as passé une année euh, avec un groupe, avec, euh, comme on disait, un groupe de 18, avec trois enfants à comportement particulier, à la fin de l'année, tu te poses la question de continuer que dans ton travail <rire> ou de faire une réorientation professionnelle et te barrer. et aujourd'hui, euh, euh, on a des difficultés de recrutement qui sont énormes parce qu'il euh, y a un turnover gigantesque, les animateurs se frottent à la réalité sans euh, compétences dans le sens qu'on ne les a pas formés pour et, euh, et c'est dramatique humainement c'est dramatique en fait oui. ce qui se passe. Oui. Moi tiens, juste rebondir euh, par rapport déjà à ce que tu as dit sur les, les AESA, ce qu'il faut savoir c'est qu'elles sont là que pour les temps scolaires. Mmh. Et elles sont absolument pas payées sur les enfin, sur les autres temps. Et sur les autres temps, c'est euh, au bon bout de la mairie parce qu'elles sont soit payées par la mairie, soit payées par les parents. Euh, voilà, donc ça se trouve, vous avez plein d'enfants qui, qui sont accueillis. Euh, certaines euh, municipalités, comme la mairie d'Angers, euh, a, a fait ce choix-là de euh, payer des AESH pour qu'elles soient euh, sur les temps du midi, euh, des fois sur les temps du tap, mais pas toujours. Enfin voilà, euh, qui est vraiment euh, des suivis de ces enfants-là. Euh, c'est pas euh, le choix partout. Et fait, ben, vraiment, c'est vraiment des choix politiques. Et c'est là où, où euh, bah, aussi, euh, c'est nous en tant que professionnels, on doit taper aux portes en disant bah et hey, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait Après, euh, euh, sur la, la formation, euh, il a été créé, alors je ne sais pas si tout le monde est au courant, euh, parce que ça intervient euh, à la D44, euh, donc euh, pour les Franca 44, auprès de Léo Lagrange et de l'accord euh, deux jours euh, sur, euh, c'est une demande de l'accord et de Léo Lagrange pour leur animateur période Elles sont faites, ces deux journées-là, euh, avec plein de supports, euh, euh, qui sont dans le labo 44, euh, voilà, que, que moi j'ai intérêt dans le labo 44, que j'alimente euh, au fur et à mesure, euh, et enfin euh, voilà, tous nos outils on les a mis sur, sur ce, ce tremplin là, et, euh, et c'est euh, voilà, c'est le, le handicap, euh, euh, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce que c'est, et, et voilà, avec quelques outils, euh, voilà. c'est à mon avis euh, un petit peu de, de ce que vous avez fait, mais bah, c'est sur deux jours. Donc, on a fait ça avec euh, Gaby Clouet, euh, que vous connaissez sûrement tous, euh, et... Non mais c'est ça, on, on a un référent handicap aujourd'hui euh, à l'Union Régionale des Francas, c'est euh, Jean-Christophe, euh, qui est estampillé et qui va aussi euh, travailler là-dessus et en formation professionnelle, et il doit y avoir des déclinaisons en formation habilité à un moment donné. C'est-à-dire que on, on, là aussi, l'ancien nom, c'était euh, le PERF, l'approfondissement, L'enfant et le handicap. Mmh. Genre dans le nouveau monde, on doit faire un petit peu de handicap dans toutes nos formations, oui, D'avoir une petite, euh, voilà, une petite sensibilisation, quelque chose qui marque. Un peu, euh, je pense. Non, c'est un peu comme mes sensibilisations quand je n'ai pas beaucoup de temps. Le truc, c'est d'essayer de bousculer et de convaincre sur sur le, le, la beauté du projet de la société inclusive. Enfin, sans rentrer dans les détails, parce que t'as pas le temps, mais mmh. au moins dire ah ouais, tiens, changement de regard. Hein, mmh. Oui la différence c'est pas grave ça. ça, doit pas faire peur mmh. tu peux discuter avec un, un, quelqu'un qui te regarde pas dans les yeux tu vas pas en mourir, lui c'est son besoin et sur le regard c'est problématique mmh. donc il va pas te regarder ou alors il va être en, en stimulation sensorielle, visuelle ah, c'est pas grave, ou alors il va se balancer ça doit pas te, te dérouter on n'est pas si dérouté que ça par les supporters du PSG euh, qui, qui, qui sautent dans les tribunes comme ça <rire> Où je prends l'exemple aussi de, de quand il y a les soldes, les gens qui se jettent sous les rideaux pour aller chercher leur sac à main qu'ils ont repéré la veille. On tolère ça, donc pourquoi on ne tolérerait pas euh, un petit cri de ton. Un petit clapping, oh, ouais. un, un petit, platini, un petit ouais, tout va bien. Bah, justement, c'est bien de donner ces exemples-là. Mais euh, moi, je, je, je me rappelle qu'il y a quelques temps de ça, en, en formation BAFA, j'ai été interpellé par euh, des, des jeunes stagiaires. Euh, qui faisait leur, leur appro et qui me disait euh, il faut vraiment qu'on parle du handicap parce que nous on est tombé sur des, des enfants porteurs de handicap et on savait pas quoi faire et on était dans la difficulté moi je leur ai dit que j'étais plutôt content qu'ils se soient retrouvés en difficulté parce que euh, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi en tant qu'animateur ou du moins je vais le dire comme ça, je l'ai subi c'est à dire que on, on m'a mis dans les pattes, un, un enfant en situation de handicap euh, et puis euh, voilà, j'ai fait avec parce que j'avais pas le choix, j'ai fait avec, c'est plutôt bien passé, mais euh, c'était un cas par-ci par-là et ça a été, mais, euh, mais c'est vrai que dans les formations BAFA aujourd'hui qu'on mène, euh, je crois pas que la question du handicap soit, soit abordée... Au même titre que la laïcité, au même titre que euh, euh, les droits de l'enfant, etc. C'est très bien, hein. mais, euh, mais la question du handicap ne, ne vient pas souvent. Pas, si, pas systématiquement et ouais. c'est souvent un effet d'opportunisme. C'est-à-dire que bah, ouais, -à -dire il y a des fois on, on m'appelle moi parce que je suis dans le coin et que <rire> j'ai deux heures à tuer, donc <rire> je vais faire un, un truc, mais on a on l'a pas encore complètement intégré à, à nos formations. Alors, J'ai envie de dire, formation habilité, on ne l'a pas fait, mais on ne l'a déjà pas fait sur une formation pro. C'est ouais. ce que j'allais dire. Donc on, on est en train là, ouais. ça, parce que plus ça va, plus je suis sollicité. Je vais, je vais arrêter l'éducation nationale d'ailleurs, je vais aller euh, <rire> faire ça. Mais, <rire> mais, mais, mais on voit bien que là, c'est une préoccupation ouais. qui grandit euh, toute, euh, autour Alors, de... elle est, elle, Je trouve qu'elle est abordée de plus en plus en formation habilité, euh, BAFA. Mmh la traduction, euh, parce que les, les stagiaires en, en parlent, comme tu disais, sur des difficultés de gestion de groupe, de gestion de conflits et de comment on s'adapte justement à, à ces jeunes-là. Mais à la fois, nous, en tant que formateurs, on est aussi bousculés par leurs questions parce qu'on n'a pas justement ce temps de formation pour, euh, alors pas leur donner les, les clés, les outils miracles parce qu'on ne les a pas forcément, mais mais on n'a pas euh, ne serait-ce qu'un minimum de réponse parfois à leur apporter parce que on n'a pas été confronté à cette situation-là ou parce qu'on n'a pas les clés et les outils pour, pour les aiguiller euh, dans, vers la problématique qu'ils ont eue donc c'est survolé euh, mais parce que euh, je, alors pour ma part je n'ai pas de réponse à leur apporter aussi sur cette question-là et conflit de génération majeur c'est-à-dire que les jeunes qui nous arrivent aujourd'hui ont 17 ans et ils ont plus de vécu dans le vivre-ensemble dans le handicap que nous les formateurs qui les forment. Enfin, moi souvent c'est ce que je leur dis, je fais mais... Un enfant qui crie, qui hurle, nous aussi ça nous arrive des fois quand on est énervé. Je, je, je veux dire voilà, euh, euh, on a plus ou moins euh, cette gestion des émotions, elle est plus ou moins là. Euh, et souvent moi je leur dis, bah, si un enfant écrit, qu'est-ce que ça fait moi, enfin, moi, un enfant qui crie, je lui dis, bah, si tu veux, tu as le droit de crier, tu peux. Mais par contre, là, tu déranges le groupe, tu, tu vas un tout petit peu plus loin, puis, puis tu reviens. Et c'est comment euh, transposer ça en tant que formateur, d'un enfant à un comportement non classique, à un, un, un enfant en situation de handicap, c'est comment on, on peut faire ce lien-là, qui est facile en fait, à faire aussi. Et c'est pour ça que c'est rigolo ce que tu dis, parce que le groupe technique, euh, au départ... Genre, c'est rigolo parce que Laurent me demandait euh, euh, on l'appelle comment euh, parce qu'on s'était posé la question et euh, c'était très très long c'était euh, euh, le groupe technique euh, gestion des émotions, gestion de conflits entre enfants et enfants porteurs de handicap et particuliers Donc, ça allait un, un truc un truc énorme parce qu'effectivement on est confronté à des comportement d'enfant, c'est pas lié forcément à un handicap parce qu'il n'y a pas de handicap derrière, mais c'est le besoin de l'enfant à ce, ce moment-là, quoi, à l'instant T. Et c'est comment on répond à ça Et Stéphane a proposé le nom du groupe Inclusion, et ça résume tout ça en fait. Oui. Ça, dépasse le, ça champ, dépasse le champ du handicap, c'est qu'à un moment ouais. donné, ce groupe estampillé handicap, il a vocation à disparaître, puisque notre objectif de, de cette ville ensemble. Alors, euh, oui, après, avec euh, quand tout le monde aura un niveau d'information suffisant, aura vaincu ses peurs, aura. Ça, ça me fait écho ce que tu dis là sur mamier, dans les pattes un gamin, de manière un peu euh, parachutée. Moi mon contact avec le handicap, c'est ça. C'est parce qu'il y a des structures qui ferme l'été, je me suis retrouvé à, à encadrer un camp de la Fédération des œuvres Laïques où on m'a pas tout dit, <rire> tu vois, et tu te barres et tu passes ton temps à courir après des fugueurs, t'es payé des clopinettes, et, et, et voilà, et, mais ça a été super riche et super bouleversant pour moi d'être de, avec des gamins avec des profils sociaux terribles ou avec des gamins avec des particularités de fonctionnement, des porteurs de handicap, mais je t'a m'est de tombé dessus quoi. Et là, il y a un S7-8, bah, pff, sur un groupe de 20, as <rire> intérêt en forme physiquement, quoi, et puis et... émotionnellement, et... quoi, mais ouais. c'est fondateur de quelque chose, c'est vécu là, mais il faut pas que ce soit trop douloureux, parce que du coup, après, c'est... Ah, après, euh, il faut aussi dire que parfois, sur des séjours adaptés, que adaptés, par contre, oui. c'est pas aussi le même travail un mmh. animateur en séjour adapté, c'est pas du tout le même mmh. travail qu'un mmh. animateur. Euh, on n'a que de enfin, dire, Il euh, y a d'autres missions qui sont accordées aux animateurs. Après, c'est peut-être bon bon. méchant ce que je vais dire, mais. C'est genre adapté, tu sais dans quoi tu t'engages. Enfin, c'est horrible ce que je dis, je trouve, mais. Euh, tu sais dans quoi tu, tu vas et tu sais que les, les, les enfants Ils vont être euh, en situation particulière. Moi, je me retrouve dans ce que tu viens de dire, Stéphane, sur les colo apprenantes, mmh. où tu as des enfants qui viennent de partout et nulle part, qui ne se connaissent pas entre eux t'as juste la fiche de sanitaire de l'enfant et surprise, je vais te foutre la misère pendant 5 jours <rire> et ça a pas loupé Et enfin là sur juillet, j'ai deux animateurs au bout de 3 jours, ils ont pété un câble ils, ils étaient en pleurs, euh, c'est pas possible on se fait insulter dans tous Mais les sens pas ouais. et t'appelles les ducs et ah bah oui, j'avais peut-être oublié de vous dire qu'ils euh, prenaient ce traitement parce que, ah bah ouais enfin, on le sait en amont Bon, on aurait peut-être mis des choses en place. Enfin, le gamin, il a euh, subi sa semaine. Parce qu'avec les autres enfants, ça se passait pas bien. Parce que les animateurs, moi ils, enfin, ils m'ont clairement dit. Stéphanie, on ne on veut pas l'avoir dans notre groupe. Quoi. Oui, sauf que là, c'est ce que tu disais. Ça marche, ça marche pas. Qu'est-ce que toi, t'en as retenu ah ben, Alors, nous, ça a été très, très euh, euh, formateur. Voilà. Euh, Est-ce que coup. toi, demain, tu reprends les couloirs prenons de la même manière Bah, je la. Je... Alors, sur les, <rire> les semaines d'avant, j'ai appelé les éducateurs. <rire> La semaine d'avant, parce que j'avais besoin d'infos, parce que, parce que euh, tu vois que c'est inscrit dans des écoles particulières, machin. Ok, pourquoi est-ce qu'on a des choses à faire avec cet enfant Est-ce qu'il y a une adaptation à mettre en place Est-ce qu'il faut qu'on en parle aux autres enfants Est-ce que voilà Donc, enfin, c'est hyper formateur et ça te donne envie de repartir parce que t'as pas envie de rester sur cette semaine d'échec où euh, oh là là, on s'est trompé, mais en fait, ça a été une super semaine, très fatigante, certes, mais superbe. Donc, oui, tu, tu refais pas les mêmes erreurs. Mais c'est compliqué quand ça tombe dans les pattes. <rire> et que... Le but c'est que ça ne tombe plus dans les pattes. Maintenant, oui. comment on fait pour euh, anticiper ouais. pour plus que ça tombe dans les pattes. Ouais. C'est plus ça. Ouais. Et c'est là où je pense qu'il qu est important, euh, moi je suis en, en direction, euh, voilà, moi, je, je regarde dès aujourd'hui les enfants que je vais avoir cet été. Alors oui effectivement, euh, bah, oui c'est peut-être, mais, mais je vais appeler les parents, moi je demandant, leur pourquoi, comment, comment on fait. Et... Ouais. Mais c'est du temps. C'est du temps et c'est surtout l'anticipation. Et c'est ça qu'il faut... Moi, c'est souvent ce que je dis. Si vous anticipez tout avec un enfant en situation de handicap ou un enfant euh, voilà, euh, qui, qui est dans cette inclusion-là, et bien bah, plus vous allez anticiper, mieux vous allez vous dire, bon, ça, c'est dans la tête, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, vous serez moins stressé et il y aura moins de dire de crispation et de ce que j'appelle de crispation sur ces moments et là tu nous donnes des billes clairement qui correspondraient à des temps de formation non mais clairement qui manque aujourd'hui quoi. en formation habilité BAFA, Moi je pense énormément aussi aux formations professionnelles BPGEPS DGEPS, DESGEPS CPGEPS CPGEPS où euh, bah, c'est un module inexistant et, et là, tu nous formes aujourd'hui, enfin, on discutera, je pense, on mm -hmm. va mettre des trucs en place, mais... Bon, tout ce que tu viens de dire, j'ai un temps de formation euh, cette année au, au Franca la région. Mm -hmm. bah, tu donc, vois, c'est hyper important et j'en parlais avec Ronan Tuzo au téléphone mm -hmm. hier, je lui disais, et vous avez répondu à ce questionnement, euh, moi je voulais alerter Alexis <rire> en lui disant je vais aller questionner des centres de formation éducation spécialisée pour voir quel module de formation ils ont, le contenu, est-ce qu'il n'y a pas un contenu qui ne pourrait pas s'adapter à notre groupe ou oui. à nos formations de fédération d'éducation populaire oui. Mais clairement c'est quelque chose là qui paraît euh, plus que nécessaire en fait, à intégrer quoi. Parce que anticipation, etc, là on est entre nous, on est intéressé par le sujet, c'est est pour ça qu'on est là ce soir, mais effectivement l'animateur de 17 ans, il est en stage. Euh, il débarque ouais. dans l'animation, tu vois. Enfin, moi je prends un exemple, là, pendant... au mois d'avril j'ai aidé une amie qui est directrice et qui était en galère d'animateur. Je l'ai aidé sur toute une semaine et euh, ils, ont... ils accueillent un enfant en situation de handicap. Euh, c'est une horreur depuis le début de l'année. Et à la fin de la semaine, la maman est venue me voir en me disant Vous lui avez fait quoi Il a été mignon toute la semaine, même ma dernière semaine. Il m'a, ma pas très Et j'ai rien fait. J'ai fait deux trucs. Et. Bah, c'est juste qu'à un moment donné, bah, j'étais à l'écoute de la famille, à l'écoute de l'enfant, et savoir où est-ce qu'il. Et, et c'est juste ça. C'est effectivement, bah, des fois on oh se dit Là, il est en crise, il en crise, il en crise. Mais comment j'ai anticipé avant mm. Mais c'est aussi. C'est des fois pouvoir se prendre et puis s'écarter du groupe et se dire hey, Où est-ce qu'on va Alors effectivement, euh, bon, moi je fais ça depuis mmh. assez longtemps ça, pour, pour faire que voilà, euh, j'arrive en trois minutes, enfin en une journée j'ai un peu analysé les choses Mais, voilà, mais, mais je pense que c'est aussi important que les directeurs soient ce petit mmh. truc qui fait, bon bah, j'observe de loin et mes animateurs, des fois, ils me font « mais c'est perturbant parce que tu viens nous voir sur nos activités, mais je viens voir à un moment donné juste pour me dire, j'observe, je regarde comment se passe cette situation, et comment on peut faire pour cet enfant-là ou cet enfant-là, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. » Et c'est évident que vous, quand vous êtes à la menée de l'activité, ou les enseignants, qu en quand ils sont dans la menée de la classe, bah, ils ne sont pas en observation, ils ne voient pas le fonctionnement du groupe, et ils n'ont pas cette lucidité-là pour intervenir. Mais ce que, ce que tu euh, relatais tout à l'heure, moi c est, c est vraiment je trouve qu'on a, on a ça à un moment donné, encore aujourd'hui. Oui. cest à ce mensonge un peu institutionnel où euh, on nous aurait pas tout dit. C'est-à-dire que souvent on dit, ouais les parents ils nous disent pas tout. Les parents ils ont raison de mentir parce que la peur qu'ils ont c'est qu'on prenne pas leur enfant, c'est juste ça. Donc euh, c'est une question de survie. Mais entre institutions on se dit pas tout, entre écoles on se dit pas tout, entre institutions médico-sociales on se dit pas tout. Donc euh, là aussi puis, il y a aussi ça à travailler, de cette transparence et de cette honnêteté pour vraiment améliorer les prises en charge. Puis en fait dans la loi 2005, ce qui est très souvent caché, c'est que les parents ont un droit de répit. Ce droit de répit, c'est de se dire, bah voilà, pendant tant de jours dans l'année, j'ai le droit, en tant que parent, de mettre mon enfant à l'accueil de loisirs, de mettre mon enfant en, en colonie, et, est, et, et, et enfin, tout est payé, hein, voilà. Et ça s'appelle un droit de répit. Un droit où ils ont besoin aussi de souffler, de se retrouver entre eux. Pardon. Donc parfois on se dit oh là là, ils travaillent pas, ils, ils mettent leur enfant. Mais non, mais c'est qu'eux aussi, des fois, ils ont besoin de les brancher. Ce droit de répit est important pour eux. Euh, c'est difficile. Enfin, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est compliqué, on n'y arrive pas, on y manque ceci, nous manque cela. Et malgré tout, vous êtes, euh, vous êtes impliqué, enfin, vous êtes euh, investi, vous êtes là-dedans. Est-ce que vous avez euh, une, une anecdote euh, heureuse à partager Deux, trois comme ça Non. <rire> euh, si, mais un truc euh, tout bête, c'est quand... Bah, l'enfant, euh, euh, porteur de troubles autistiques, euh, il se met à jouer à la balle et puis il euh, y a les autres enfants qui viennent autour et qui se mettent tous à jouer ensemble. Donc là on se dit euh, c'est un moment merveilleux parce que euh, a... tout le monde est différent et tout le monde joue ensemble. Ou la petite fille euh, qui reproduit le jeu favori de l'enfant euh, en scotchant un en fil fait de scooby-doo sur la balle et en disant « Regarde, j'ai le même joué que Paul !» Et là on se dit bah, « C'est formidable !» C'est un peu ton anecdote d'anniversaire finalement, ouais, je... c'est des petits moments comme ça, on se dit, wow, c'est génial quoi ouais. Moi par, euh, par procuration, là où j'ai été euh, lundi, la, la famille des deux sèvres, là, ils arrivent, et euh, l'instinct me dit qu'il a vécu un moment extraordinaire, il n'avait pas entendu le son de la voix du gamin quasiment, et sur un coin neuf, il s'est mis à, à parler du, de The Voice, et il était en interaction en disant, qui a regardé The Voice Il comptait les gens qui avaient regardé The Voice et l'institut il dit, ah ouais, quand même quoi. Et il était, juste en m'en parlant, il était ému. Ouais. Donc c'est à force aussi de ça, c'est que quand il, il arrive, le cadeau arrivé, il se dit, oh là là là, là mais comment je vais m'en sortir quoi, avec mes 29 et là j'y connais rien. Et malgré tout, il dit, c'est quand même le truc quoi. Donc ça c'est euh, plein d'espoir quoi pour la suite. Oui, j'en ai, ai une aussi sur, euh, sur les, les bienfaits de, de l'inclusion aujourd'hui. Les enfants, euh, on reprend Grégoire Bordion parce que j'y interviens, en tape. Euh, 18 gamins, dont euh, une petite fille en, en fauteuil roulant euh, en, en fauteuil roulant euh, motorisé, du coup. Et, euh, et en fait, c'est tellement naturel pour les enfants de là-bas de vivre avec, euh, avec des enfants en situation de handicap, qu'ils soient invisibles ou visibles, justement ici. Et en fait, il y a un, un des enfants qui s'est amusé, il a juste débranché la batterie du, du moteur. Et quand elle a voulu avancer, ils se sont tous mis à rire. Et, et elle aussi, la gamine aussi. Et euh, c'est des choses que nous, euh, en tout cas que moi qui n'ai pas vécu dans cette, euh, dans cette société inclusive, je ne me sentirais pas euh, euh, de faire ça et de me marrer après. J'aurais l'impression de ok, mais en fait, pas du tout. Ça fait marrer tout le monde. Et ça, ça c'est magique de, de se dire que ça va jusqu'ici, euh, cette société inclusive. Euh, Qu'on a le droit de se faire des moi, moi, ce que j'aime c'est chez ces adultes-là, parce que je j'ai plus chez les adultes, mais chez ces enfants-là, c'est qu'ils ils vivent à fond leurs émotions. C'est-à-dire que bah, quand ils sont tristes, et bien ils sont tristes, ils pleurent comme s'ils avaient perdu leur maman. Et puis par contre, deux secondes après, et on va leur faire une petite blague et c'est comme si c'était la blague de l'année. Bon, ils vont mourir de rire. Et puis c'est aussi... Alors moi, j'avais beaucoup d'adhérentes qui étaient... C'est belle, mais qu'est-ce que c'est belle Alors on est les plus belles, les plus gentilles, les plus. Par contre quand on est mal maquillé le matin, elles vous le disent aussi hein. C'est moche aujourd'hui, dis donc, ça, ça, t'as pas bien dormi hein Voilà, voilà, moi je ça... Voilà c'est des gens qui vivent à fond leurs émotions ou alors c'est des animateurs qui passent et qui font approche s'approche pas trop, s'il te plaît, tu pulls de la bouche, mais voilà, mais, mais elles sont comme ça, elles disent des choses, elles disent tout ce qu'elles pensent, ça, que tu, ça nous fait travailler sur notre ego, hein. <rire> tout ce que tout le monde pense tout bas, elles le disent tout haut, et voilà, moi c'est ce que j'aime dans le handicap, c'est qu'ils vivent tout à fond, et, et voilà, et on sait que bah, parfois, euh, un autiste, effectivement, bah, c'est des enfants qu'on ont des TSA, souvent ils ne pas comme ça, mais en fait, dès qu'on trouve des solutions, dès qu'on fait ça, on, on sait qu'ils sont et, et rien qu'un tout petit sourire qui pour nous, enfin pour quelqu'un de lambda, c'est rien. Pour lui, c'est tellement que voilà, il a l'impression que il vous a fait la déclaration d'amour du siècle, quoi. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est prendre ces petits moments de, de bonheur pour eux aussi et de se dire ouais. C'est nos renforçateurs Alors, aussi. Hein. Oui, bien. <rire> ok, ben bah, un dernier petit exercice, après on arrête. Euh, un mot sur. Euh, sur le temps de ce soir <rire> Allez, qui veut commencer ah, Je vais commencer avant que... <rire> <rire> uh, formateur Partage ouais. Moi je dirais découverte Réflexion Connaissance Enrichissant <rire> Inclusion. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ce petit moment. Euh, moi j'en ai appris, donc j'espère que vous avez appris aussi. J'espère que la caméra c'était pas trop gênant. Et puis, euh, et puis voilà, on va j arrêter gros. là. <rire> Merci encore.